Ta, taboun, shrak, Kaak, quelle que soit sa forme, le pain tient une place centrale dans la culture palestinienne. En plus d'être consommé à tous les repas, il incarne des savoir-faire et des traditions qui traversent les générations et contribuent à perpétuer une identité. Pour moi un pain, pour qu'il qu soit représentatif, il faut qu'il soit utilisé dans une cuisine pour différentes raisons et à différents moments de la journée. Donc le shrak, ce pain, euh, cette galette je dirais, c'est ce qu'on va utiliser en la roulant pour faire un sandwich avec du labneh dedans, comme base pour un shawarma mais aussi dans des plats plus copieux, euh, dans le mansaf, ça va être la base du mansaf avec du laban liquide donc de, un yaourt liquide par dessus. Il y a 30, 40, 50 ans, quasiment toutes les maisons palestiniennes avaient un taboune dehors et c'était sur un feu de bois. Donc ce pain-là va être utilisé plus pour faire des choses comme le moussakhan, qui est un plat très traditionnel palestinien, qu'on utilise pour célébrer la nouvelle huile d'olive. Dans la culture populaire, il existe des proverbes comme « une niche de pain suffit pour deux » ou « un morceau de pain qui vient du cœur rassasiera des centaines de personnes ». Ces maximes démontrent l'importance donnée à l'hospitalité et au partage. Et c'est parfois très concret. Très discrètement, dans une boulangerie comme celle-ci, ils offrent du pain aux gens qui ne peuvent pas payer leur pain. C'est cette responsabilité sociale qui est essentielle, mais qui est vraiment basée sur le pain. Le pain est un élément essentiel de la, du régime palestinien, je dirais. Et je pense que avoir cet engagement à, cette, à ce niveau-là, c'est vraiment quelque chose de très beau. S'il est bien ancré dans la réalité, le pain est parfois vecteur de fantasmes. Meilleur exemple, le cac, un pain ovale, Spécialité iconique de Jérusalem. And Tout un mythe entoure sa fabrication. If you make it out of the old city or if you make it out of Palestine in general, it is something won't work out and it is something associated to the holiness of the old city. A place uh, where it is uh, uh, made out of stones and humidity and the environment of the old city is intimate and very tight in places, it creates a safe haven pour le et Les ont c'est la famille qui a et ils continuent Parce qu'il symbolise la vie, le pain revêt aussi une dimension sacrée. Et c'est d'autant plus vrai en terre sainte, cœur battant des trois monothéismes. Le pain en Palestine, ce n'est pas seulement le pain que tu manges quotidiennement, c'est le pain à l'église. Dans la tradition orthodoxe, par exemple, on va voir deux pains qui sont utilisés pour célébrer des fêtes. C'est des pains à la mistaka, à la gomme qui sont utilisés, notamment à Pâques, avec un œuf coloré au milieu. Ça, c'est une tradition très jérusalémite. Et puis, il y a un pain de mie assez intense et qui va être tracé avec une croix. C'est aussi l'élément central de l'eucharistie chrétienne et de nombreuses fêtes juives comme Shabbat ou Pâques. Seul l'islam ne donne pas au pain de fonction rituelle. Il garde tout de même une dimension sacrée puisqu'il est de coutume de ne pas jeter le pain.